Comme il me réveille ou les comme un rayon de soleil qui éclaire mon à Ha. Maman, maman, nan, nan, à où mon trésor, mon trésor. I love you. Doubois, comme elle est la réunion c'est disant. Aujourd'hui nous voit Olivier Brice. I love you. Donc avec trois accords donc euh, niveau débutant. Sol, la, ré, tout en majeur. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour les prochains tutos. Va voir le jeu, je te laisse le lien, le jeu des 1000 abonnés. Euh, donc c'est commencé. Si tu n'as pas vu, si tu n'es pas inscrit, je te laisse le lien, va le voir. Et puis on commence le tuto de suite après l'intro. Alors on va voir les accords ensemble. Alors le la majeur le la majeur donc euh, la première corde on le gratte pas d'où la petite croix qui est présent sur la fiche qui... ensuite le ré pareil Alors, le ré et le sol et là, on gratte toutes les cordes. Avoir voir le rythme de la main droite. Ba, haut, oh, bas, haut, bas. Ba, haut, oh, bas, haut, bas. Oh, ba, oh, ba. N'oubliez pas, le premier accord, ce sera un La. Donc, on commence sur la deuxième corde. Donc, la corde du La. Ba, haut, oh, bas, haut, bas. Ba, haut, oh, bas, haut, bas. Ba, haut, bas, bas. Tous les matins, quand ils éveillent, ou les communs rayons de soleil, il crée mon Non mais moi trésor Mon trésor I love you Bao oh, bao oh, bao Bao oh, bao oh, bao Bao Ba, bas, au bas, Mi que nous les toujours des Mi ve, pour m'y les précieux. Mon aimé. On commence sur la note du la. Chaque matin, quand m'y réveille, on l'est comme un rayon de soleil. Sol. Il éclaire mon journée. Ré. La, non, la, non, non, non, le la. non, pas non, mon trésor non, non, non, non, mon trésor Sol, mon trésor Le la, le ré I love you Donc le couplet La, Sol, Ré En boucle Chaque voulez les comme un rayon de soleil, sol qui éclaire mon journée. Bon, attends un petit coup. Sera plus joli si il me connais là juste le petit passage qu'il dit après. Éclaire mon journée au lieu de faire nan Olivier brique En passant, ben si tu fais pas abonné, ben mais pas trop fort parce qu'après il dit mettre son musique d'ici est pas bon. Tous les soirs avant midi dors, m'y pense à où mon trésor, mon trésor. Où les comme un rayon de soleil. Alors tous les matins quand m'y réveille, où les comme un rayon de soleil qui éclaire mon zônet. Tous les soirs avant midi dors, m'y pense à où mon trésor, mon trésor. Donc le ré, I love you le la. Alors I love you le la sur le SOL C'est ça qui me fait pour toujours M'on aimé. SOL Mi et ma ou Le Ré Donc du coup, là il arrive au refrain Mi veu Reste le Ré Un nous nous les douze ou deux Le La Mi veu SOL Pour nous les mille les précieux Le Ré M'on aimé. Mon l'aimé, donc il part sur le la, mon l'aimé, il repart sur le ré. A ou fa, le la, sol, mon trésor, sol, et jusqu'à la mort. La, il pourra finir sur le ré. Ok? Donc, mi récapitule, Couplé. commence sur le la. Donc petite boucle la sol ré d'accord petite boucle pour le couplet et quand il arrive au refrain il reste sur le ré il fait euh, 4 temps sur le ré pour aller sur le la sol ré 2 temps la d'accord pour repartir à la deuxième le deuxième bis, on va dire, le bis du refrain, pour repartir sur le Ré. Pour faire la deuxième fois, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, Ré, La, Sol. Voilà. Couplé, on commence sur le La. Refrain, on commence sur le Ré. Voilà. Et tout ça, toujours une boucle. La, Sol, Ré. Ou Ré, La, Sol, Ré, La. Voilà. Mets un petit pouce si ça t'a plu. Partage la vidéo à tes potos et puis commente la vidéo si tu as des choses à dire. Et euh, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto avec Tijan. Doubois